Bonjour à tous Bonjour à vous Et eh oui, Brigitte est revenue parmi nous Oui, je suis très contente Moi aussi Mes amis, aujourd'hui, un tour de cartes, mais spécial Pas n'importe lequel C'est pas un tour où tu choisis une carte, non Ah bon C'est un tour où tu vas faire le tour de magie Ça te plairait Ah ben bah, carrément, je suis la magicienne Je te montre un jeu de cartes oui. D'accord Et ce que tu vas faire, c'est très simple c'est si tu vas choisir toi-même la carte. Et pour cela, tu vas prendre le jeu en main mmh. et tu vas déposer les cartes face en l'air, comme je le fais, en petit A. D'accord mmh. Alors, tu prends le jeu. Tu étais droitière ou gauchère Je suis droitière. Je le savais, en fait. <rire> et tu les déposes. Et tu t'arrêtes quand tu le souhaites. Allez, tu déposes et tu t'arrêtes quand tu le souhaites. Tout ça est libre. Voilà. Parfait. Tu déposes euh, le reste. Et tu t'es arrêté, alors je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, sur le 7 de cœur. Oui, tout à fait. Une carte avant, ça aurait été un valet. Mm -hmm. Une carte après, ça aurait été le 4. Mais tu t'es arrêté sur le 7. Mm -hmm. Avant de faire le tour, mes amis, je vous le dis, j'avais pris des quelque chose. Non. Si. Et j'ai un étui. Et dans cet étui, j'ai une carte. Oui. Que je sors d'ailleurs, est-ce que tu vois une autre carte Non. Est-ce que vous voyez une autre carte Non. Non. Bien. Ce qui serait formidable, c'est que là où tu t'es arrêté, oui. corresponde à ce que je pensais. Ah bah ben, ce serait magique. Je vais regarder. Tu ne connaissais pas le tour avant. Vous le connaissez pas avant Eh ben, tu ne vas pas le croire. La même carte que la mienne, bravo. Franchement... Euh... Le site de cœur. Et tu pouvais t'arrêter où tu voulais. Mais carrément, mais je suis bluffée là. Franchement, euh... bravo Pascal. Petite précision, ce tour, euh, Brigitte n'était pas au courant. Non, pas du tout. On ne s'est pas mis d'accord, elle s'est vraiment arrêtée où elle voulait. Voilà, c'est un super tour de, de mentalisme, ce que vous voulez, mais c'est sur, surtout de la grande magie. Car c'est vraiment impromptu, on peut le faire n'importe où, entouré, il n'y a rien à voir. Voilà, bah, j'espère que ce tour vous a plu. Brigitte Oui. Contente d'être parmi nous oh, mais carrément de vous, vous retrouver tous, euh, que du bonheur. Eh bien, sur ces belles paroles, on vous donne tous les deux rendez-vous à la prochaine vidéo. Allez, ciao les amis, au revoir Bye bye